Bonjour et bienvenue à CRFRH 88.1 et 106.7, à la question métier. Mes invités sont Valérie Gauthier et Jean-Yves Marois, de La Cuisine de la Forêt. Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour. Ben, Valérie, on va commencer avec toi. Explique-nous comment ça a commencé, ça affaire-là, ta carrière puis tout ça. Là. Ben, moi, dans le fond, euh, je suis technologue forestière, puis je travaille pour l'association Forestière Côte-Nord. Dans le fond, euh, à l'Association forestière, notre mission, c'est de sensibiliser les gens euh, à notre environnement, puis à nos enjeux socio-économiques de la région de la Côte-Nord. Puis moi, au sein de l'association, mon travail à moi, c'est euh, l'éducation forestière. Je fais de l'enseignement forestier, puis je couvre le territoire complet au niveau euh, des écoles primaires et secondaires. Euh, donc, je visite toutes les écoles, puis je fais de l'éducation forestière auprès des enfants auprès des élèves pour que euh, le plus de gens possible soient sensibilisés euh, à notre environnement. Parce que quand on connaît quelque chose, on peut apprécier et aimer cette chose-là, puis c'est en aimant quelque chose qu'on va avoir envie de la protéger, avoir envie de euh, euh, que, que ce soit euh, durable. Donc euh, en temps de pandémie, euh, je ne peux pas me rendre dans les écoles, donc j'ai euh, commencé euh, à, de faire mon travail à euh, mettre des capsules euh, éducatives sur Internet, sur Facebook, pour euh, justement essayer d'atteindre le plus de gens possible, euh, essayer d'aller chercher les élèves chez eux. Finalement, puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis mise à publier sur le groupe de Cuisiner la forêt, bon. qui était déjà existant avant que moi j'arrive. Puis, euh, une, fois, une fois à publié sur le groupe de Cuisiner la forêt, Jean-Yves m'a approché pour qu'on développe le, le volet euh, apprentissage. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à... À, à partager là, euh, mon savoir, mais surtout ma passion sur les réseaux sociaux. Donc, merci. Euh, Jean-Yves, euh, Parle nous donc de comment ça a commencé pour toi. Là, puis, euh, dis-nous ton expérience, puis euh, explique ça. Ben, moi, je suis un gars qui est né comme à, à Montréal. J'ai grandi un peu dans ce milieu-là, mais je n'étais pas euh, trop trop à ma place. Fait que, euh, en me promenant d'école en école, j'ai fini par... Euh, vers l'âge d'à peu près 15 ans, m'en allait vivre dans le bois, dans un autobus, puis à vivre que de la nature, parce que quand je restais en ville, j'étais toujours sur le bord du fleuve à pêcher du brochet, de le surgeon ou à courir après les lièvres dans les petites forêts qu'il y avait, mais je n'étais pas à ma place. Fait en allant vivre dans le bois, j'ai appris la chasse, à me débrouiller, à cueillir un peu, un peu de champignons, un peu d'herbes, des plantes, des racines. Puis, ce qui me manquait, c'était beaucoup par rapport aux, aux plantes, les champignons, qui étaient plus risqués quand t'as pas euh, l'information voulue que, que pour l'apprendre que quand tu as, as la chance de chasser, de dire, tu ben, essayer de, tuer, de me le manger, c'est moins risqué que de pogner n'importe quel champignon puis pas le savoir. Pis... Fait que je me suis dit, il y a bien des enfants aujourd'hui puis des gens qui ne sont pas conscients de tout ça. Fait que si on leur apprend tranquillement, comme Valérie disait, au moins, ils vont pouvoir l'apprendre. puis En l'apprenant, en l'aimant, ben, finalement, tu la protèges. Bon. Puis c'est comment il y a quelqu'un euh, qui t'a enseigné, qui t'a montré les champignons ou t'as appris tout seul euh... J'étais allé faire une petite formation dans le bout de Maniwaki. J'ai appris un peu. J'ai acheté des livres. J'ai acheté les, euh, des livres sur les plantes aussi pour les racines. Puis comme ça de fil en aiguille, j'ai appris un petit peu. J'ai appris avec certaines personnes. Quand tu rencontres des gens dans le bois, il y a tout le temps quelqu'un qui connaît une plante, l'autre un champignon. Tu apprends un peu, mais on n'apprend pas beaucoup. Ce n'est pas comme quand tu fais plusieurs formations où tu as vraiment un mentor qui est à côté de toi et puis qui il te l'explique comme il faut. Fait en créant le groupe, bien, ça apporte plus de facilité aux gens à avoir accès à toutes ces informations-là plus vite. Tu as commencé le groupe. Euh, dans... Il y a là quasiment quoi, deux ans, un an, euh, le passé? J'ai commencé en 2015. En 2015. Okay. Parce que souvent, je parlais avec les gens, puis quand on allait à la chasse, que ce soit à sauvagine, à, à, pour l'outarde, le canard, ou même à, à chasse à l'ours, les gens vont vont ils vont tuer le gibier, mais souvent, ils ne ils, ils, ils prennent pas toute la viande dessus. Ou même l'ours, souvent, les gens l'enregistrent, ils prennent des photos, puis ils vont le domper dans le bois à, à scrap. Mais tant qu'à tuer, tu, tu récupères tout ce que tu peux prendre de l'animal par respect pour l'animal. Puis au moins, c'est toute la viande qui est super bonne pour la santé, qui, qui est bonne pour tout le monde. Ça ne devrait pas être gaspillé non plus. Oui, oui exactement. Le, le but du groupe, c'est justement d'éviter le gaspillage de, de la ressource et du gibier. Valérie, euh, tu nous as dit euh, que tu euh, enseignais à les écoles euh, primaires là, pour euh, l'éducation forestière. C'est quoi, justement, ce que tu fais pour ça? C'est quoi? tu parler des coupes de bois ou la récolte du bois ou quoi? Dans le fond, on y va par différents niveaux niveau scolaires. On commence avec les tout-petits. J'ai des ateliers expressément pour les tout-petits pour un peu les sensibiliser à la nature, à la forêt. Qu Qu'est-ce qu que la forêt lui apporte à l'enfant? Qu'est-ce que la, la, la, la forêt apporte à, à sa communauté, à son entourage, à ses parents? Euh, Est-ce que son père travaille en forêt? Est-ce que juste son grand-père aime lire son journal? Son journal était de papier. Donc, là, ben là, ça vient des des arbres. Faites, pas nécessairement hein, tout de suite y aller avec la coupe forestière, mais juste sensibiliser que bon, la forêt est là pour les animaux, elle est là pour euh, le travail, pour les loisirs, pour euh, les passe-temps. Euh, pour la cueillette, justement. Puis, fait que ça, les tout petits, là, on les introduit comme ça, en les sensibilisant euh, à faire attention à leur environnement. Un petit peu plus tard, ben là, je vais, on va y aller un petit peu plus en profondeur sur les parties de la plante, sur les, le, le, le fonctionnement d'un arbre, comment, comment ça fonctionne, par où ça pousse, qu'est-ce qui, qu qui arrive, la photosynthèse. Là, les, les enfants connaissent un peu plus le fonctionnement d'un arbre. Puis, euh, après ça, on, je leur enseigne aussi comment les identifier. Parce qu'on a des espèces principales ici sur la Côte-Nord. C'est sûr qu'on change de région, on change d'espèce. De, on, on Sauf que là, moi, je me concentre avec eux sur les espèces qu'on retrouve ici. Je leur apprends à les identifier, à les différencier, savoir qu'est-ce l'utilisation de chacune des essences. Après ça, un petit peu plus vieux encore, ben là je vais y aller avec le cycle de vie d'une forêt. On va regarder comment comment ça fonctionne euh, le cycle de vie de la forêt, les écosystèmes forestiers, les perturbations naturelles. On y va avec vraiment là, un peu plus large comme comme comme comme spectre. Une fois arrivé euh, au secondaire, mais là, on va y aller encore un petit peu plus loin. On va y aller avec les changements climatiques. Qu'est-ce que le rôle de la forêt peut, euh, peut jouer dans les changements climatiques? Après ça, on regarde les métiers forestiers. Tous les toutes les métiers qui sont qui sont reliés de près ou de loin avec nos forêts, notre environnement. Euh, les, les démarches à suivre pour justement aller euh, suivre tous les préalables requis. Qui, un, un autre atelier, c'est la gestion des territoires forestiers. Qui a le droit de parole? Qui a le droit de parler pour décider qu'est-ce qu'on fait ici? Comment ça se décide, ça? Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord avec ce qui se fait sur le territoire? Ben, c'est un peu toutes ces questions-là que je regarde avec euh, les élèves, justement. pour Encore une fois, toute part de l'éducation ça, c'est dans tous les domaines, pas juste le domaine de l'environnement, de la foresterie, de la cueillette. Quand on connaît quelque chose, quand on est bien outillé pour euh, euh, reconnaître puis savoir, ben là, c'est là qu'on peut prendre les bonnes, les meilleures décisions. Ça, fait que ça ressemble à ça un peu mon, mon rôle finalement. Ouais. Et euh, Toi, ton apprentissage pour la cueillette, ça a commencé comment? Mais moi, j'ai la chance d'avoir des parents et un entourage qui a toujours euh, gravité en forêt. Donc, depuis que je suis haute comme Trois-Pommes, euh, je, je, je suis dans le bois avec mes parents, avec mon père, euh, avec mes oncles, mes tantes. Euh, C'est des forestiers. Et me... fait que depuis toujours, là, euh, la cueillette fait partie, de, fait partie de, nos, de, de nos vies, de nos valeurs familiales finalement. Ça fait partie de ton héritage, on va dire. Effectivement, puis c'est un très bel héritage que j'essaye de, de, de, de transmettre à mes enfants. Puis là, bien, avec les médias sociaux, bien, j'essaie de le transmettre aussi à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir, euh, comme moi, là, des, des, des parents qui peuvent leur léguer ce, cet héritage-là. Euh, Jean-Yves, pourquoi euh, la cueillette? Pourquoi c'est intéressant au monde? Pourquoi que… Bien, c'est une ressource qu'on peut prendre aussi pour euh, sauver, euh, utiliser ce qu'on a autour de nous autres, apprendre, redonner des valeurs aux familles, que, des choses qu'ils ont perdues dans le temps, euh, ramener, surtout dans le temps de pandémie, tant qu'à rien faire chez eux puis à attendre, pas niaiser, ben, le monde, ils peuvent être ensemble, cueillir ensemble, faire des activités, découvrir ensemble. C'est comme une, une chasse au trésor qu'ils peuvent faire en famille puis aimer ça, puis ça. Ça les ramène au, aux sources à quelque part. C'est pour ça que le groupe, il y a plusieurs volets comme les semences, tu la spiritualité, tu as même un volet qui est au Panama. Tu as le volet d'apprentissage avec Valérie. J'en passe sûrement d'autres. J'en ai un sur l'éthique avec euh, Tézia Hackett, qui est vraiment très bonne dans, dans, dans son domaine. C'est comme une, une bonne référence là-dessus. Mais tu as plusieurs gens aussi qui euh, euh, comme je parlerai de Céline Bouchard, Andrea Galarno, Valérie, qui en explique beaucoup. C'est… Les mots me manquent. <rire> tu vois que je ne suis pas habitué de faire de la radio. <rire> Ça en j'en dirais 20 C'est correct, c'est correct, c'est <rire> bon, c'est bon. Ben, tu euh, ouais, tu as, as une descendance euh, euh, métier autochtone et tu as gardé. Ouais. Euh, donc, ton héritage avec ton père, je crois bien que ça, ça a commencé. Oui, ça, ça fait partie de moi, je me sens comme ça, puis on ne peut pas me l'enlever. Oui, on a les deux côtés en étant métis autochtone, mais j'ai un côté plus fort que l'autre, on dirait, mais les <rire> deux côtés sont toujours là. <rire> bon, c'est bien. Puis pour toi, la cueillette, c'est que Valérie, c'est quoi exactement? Ça donne quoi pour toi? Là? Mais comme c'est quelque chose qui fait partie de ma vie de, depuis toujours, ben euh, c'est des, des routines, c'est des, des, des, des rituels, si on veut. Euh, quand c'est le temps des têtes de violon, ben c'est bouqué au calendrier. Ah, ben là, on n'a pas le choix, c'est là, là. Fait qu'on prépare, on, on y va en famille. C'est du temps de qualité qu'on passe en famille aussi. Parce qu'on a toujours été cueillir nos têtes de violon ensemble. On y va, on retourne aux mêmes endroits, année après année, toujours en, en faisant une cueillette responsable pour qu'on puisse justement léguer ces, ces petits territoires-là, ces petites parcelles de terrain-là, nous appartiennent pas, est, on n'est pas propriétaire ben oui, mais en tout cas, mais en faisant une cueillette responsable, ben nos potes, si on veut, ben nos enfants peuvent y aller, comme mes grands-parents y allaient aussi à ces endroits-là. Pour moi, c'est un peu ça. C'est des, des plages horaires prévues dans mon calendrier euh, familial, finalement, à, à partager avec les autres. Puis, c'est des réserves aussi pour l'année. C'est des réserves de, de, de, de légumes, de, de nourriture pour, euh, de qualité pour l'année qui vient aussi. Dans, à moment, dans ce moment-ci, c'est quoi qui, qui pousse, là, qui sort dans le bois là, comme celle-là chez vous? Bien, pour nous autres, euh, sur la côte Nord, on est un petit peu euh, on est un petit peu après vous autres, là, mais pour l'instant, on, on regarde les têtes de violon, justement, là, qui devraient être prêtes d'une journée à l'autre. Oh, ouais. Fait que euh, ouais. pour l'instant, ça, c'est ma pro ma prochaine cueillette. Là. OK. Toi, Jaïs, c'est quoi oui. chez vous qui pousse là? Ben, là, j'attends un peu les têtes de violon, ben, j'en ai pas trouvé mon nom pas chez nous c'est un peu plus tard, mais là on a bien de l'ail des bois, on a l'Erythrone d'Amérique qui est sorti à plein, euh, la de Mine carcajou, j'ai ramassé, euh... qu'est-ce que j'ai ramassé donc? J'ai un blanc de mémoire, mais en tout cas, il y a quelques affaires, c'est pas tout sorti, mais il y en a, il y en a. Ouais, moi, c'est pas encore sorti chez nous, La tête de violence, ça sort pas encore, mais je m'attends pour avoir de l'ail sauvage, puis euh, c'est pas encore sorti, tu sais, euh, euh, euh, euh, la plante euh, ontarienne, c'est euh, euh, le trillium qui appelle, tu les, les fleurs blanches, puis il y en a qui sont mauves. Là. Juste à ce temps-là, voilà. c'est autour de ça que l'ail commence à sortir. Vraiment. Là, ah. je cherche pour ça. Mais euh, on parle un peu des volets. Peut-être que, Valérie, tu peux nous expliquer un peu des volets que tu, toi, tu t'occupes de l'apprentissage. Euh, comment tu fais ça avec les enfants? Et euh, donne-nous une progression pour voir. Bien, dans le volet apprentissage, dans le fond, euh, tous les sujets peuvent être abordés, que ce soit au point de vue euh, euh, culinaire euh, pour savoir comment, euh, qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas, les plantes comestibles, mais ça peut être aussi euh, tout simplement de présenter une espèce qui n'est pas nécessairement euh, euh, comestible, mais, tu sais, quand on apprend, justement, la base, quand on apprend à, à reconnaître euh, euh, un épinette, ben, la prochaine fois qu'on va aller en forêt, ah, ben là, écoute, ça, je me rappelle quand elle m'a dit ça, que les aiguilles, ils roulaient entre les doigts. Ah, ben là, on est plus attentif. On va aller essayer de, de, de retrouver ces petits indices-là quand on va, euh, quand on va se promener en forêt. Puis, quand on est attentif, ben, souvent, on prend plus on, on fait plus attention aussi. C'est vraiment, puis surtout là, avec la pandémie, on ne on, on peut pas se réunir, on ne peut pas faire d'activités de, de, de, de groupe, on peut, ne on peut pas aller dans les, à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers la nature, un pour le retour aux sources, deux pour l'autonomie alimentaire. Euh, puis, il n'y a pas grand-chose d'autre comme sport à faire que la marche. Mm. Les gens vont en forêt, vont marcher, mais c'est ça, quand, on, quand on, on, on se retrouve en forêt et qu'on ne connaît pas, bien là, tout le temps, chacun s'improvise un peu cueilleur Puis tout le temps, chacun s'improvise un petit peu là, euh, euh, euh, comme étant, là, euh, pas des spécialistes, mais des, des connaisseurs. C'est là le danger. On parlait de l'ail des bois. C'est là le danger. C'est une plante qui est euh, en voie Donc, si on la de la mauvaise façon ou qu'on l'accueille de façon abusive, bien, ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour cette plante-là. Puis, c'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Fait que moi, dans le fond, là, avec le volet apprentissage, on, on, tout ce qui est d'information, tout ce qui est instructif, on va aller partager ça sur le groupe. Puis, c'est pas juste moi, là. Les gens, là, ils peuvent, il y, y a plein de monde qui peuvent partager leur savoir c'est ça le but partager notre savoir que ce soit comme tantôt un héritage de génération en génération c'est pour oui les élèves oui les enfants mais on apprend à tout âge c'est c'est là pour ça pour un partage de connaissances okay. Alors, Yves toi c'est euh, la spécialité euh, de l'apprentissage c'est quoi là? Moi, c'est plus dans la chasse. Dans la chasse, un peu de cueillette. Je fais un petit peu de tout. Je me promène sur tous les volets parce que chaque volet a des administrateurs puis il y en a qui sont plus qu'elle dans leur domaine. Tu sais, comme tu vas sur le, le groupe principal, c'est Vicky Jolie. Elle est comme un ordinateur euh, qui chippe tout le monde aux bonnes places et qui, qui va tout donner les bonnes informations. Sinon, ça va sur chaque volet. Je me promène plus que d'autres choses, mais je vais, je vais poser des... Là, là, je vais répondre à des questions sur la chasse ou ce qu'il y en a moins. Mais sinon, je vais en faire sur la cueillette. Des fois, je vais faire des plats cuisinés. Je vais, je vais partager ce que je connais. Là. Oui. Euh, Valérie, tu avais parlé de, de l'ail sauvage. Comme, euh, au Québec, c'est euh, une plante qui est protégée. En Ontario, ici, c'est un peu différent. Ils disent que ce n'est pas protégé. puis C'est protégé, protégé d'un sens, là, mais... Il parle de, de, de la récolte avec une étiquette tu sais, de bonne façon. Mais tu vois, il y a beaucoup mm -hmm. de gens qui ramassent ça, là, tu sais, ils arrachent la plante, les racines, tout ça ensemble. Il y a des portraits de ça. C'est tu sais, quoi tu suggères pour, pour ça, là, tu sais, pour éviter ça? Mais un, c'est sûr que la principale, le, le, le, le point principal, ce serait de ne pas tout cueillir quand on arrive dans un endroit où il y a plusieurs plantes ben on, on, on prélève seulement un ou deux plants, dépendamment de, de, de, de, de l'abondance du, euh, du peuplement, là, mais il faut y aller vraiment là, minutieusement. C'est un trésor. Il faut vraiment y aller petit par petit pour essayer que la plante se reproduise. S'il n'y a plus de spécimens sur place, il n'y a pas de reproduction possible. Il faut vraiment y aller petit par petit. Puis je, je, je crois, Jean-Yves, peut-être, corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'on a un quota maximum hein, pour, euh, pour la cueillette. Dans la débois, oui, 50 gousses. Mais on peut, on peut prélever la gousse, mais la feuille est aussi, est aussi bonne. Et en laissant la oh, gousse okay. sur place, ben là, le plan va se reproduire. C'est une alternative, ça, à essayer de récolter juste la feuille, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, plantes, plantes chez vous que, qui sont dans cette situation? Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de plantes qu va, qui vont être vraiment. là… Je vais, écoute, euh, aide-moi, j'arrive là-dessus. Je ne pense pas avoir d'autres. Euh, ah, ouais, bien c'est ça, moi, j'en ai pas ici. Ben, la carte de mine, la carte que joue aussi. On suggère d'en prendre cinq racines et moins. L'érythrone qui disent qu'il est vulnérable, mais en tout cas, moi, dans mon bout, j'en ai à perte de vue. Tu t'en fâches dedans, tu sais, te tu rien que ça. <rire> mais on y va. Je prends une feuille sur deux quand je prends des feuilles. Je fais bien attention. Quand je prends des bulbes, je coupe les racines sous terre, je laisse les racines là. Les racines ne on m'a toujours dit qu'il repoussait bien comme il faut. Je n'ai pas, pas une caméra sous terre ou où il repousse, mais à date, c'est une façon que je de bien marcher. Les oui, oui, oui. ronds, ils ne se m'agagnent pas. Je fais bien attention. La même chose pour l'aide bon. Dans le fond, de... c'est d'y aller de façon intelligente. Oui, oui, oui. C'est d'y aller de façon sensée pour que, toujours en, en, en ayant en tête, en gardant en tête qu'il faut que, faut que ça puisse se reproduire, pour faut que ça puisse perdurer dans le temps. Euh, puis, euh, le, le gouvernement, il a, mis des, il a mis des règles, des lois là-dessus euh, au Québec, Oui, c'est ça. On a pour, en tout cas, pour ce qui est de l'ail des bois, c'est 50 gousses par personne qu'on peut récolter. Ça, ça aide à, à préserver la ressource. Puis, même de moins en moins de livres de recueil vont présenter euh, de photographies de l'ail des bois, justement pour que les gens aient un peu plus de difficultés à l'identifier, pour un peu la garder euh, anonyme si on veut pour essayer que, ça, que le, le, le plan reprenne un peu le dessus. Là. Oui. Oui, parce y de... a bien de la contrebande là-dessus. Ah oui? Oui. Ah, oui. ah oui, ça se vend très cher. Il y en a qui vendent ça dans des pots maçons, dans des marchés aux puces, à la vue de tout le monde. Puis... Jusqu'à temps qu'il se fasse pogné, mais il y a beaucoup de ventes illégales là-dessus. C'est ah, un, ah, un marché qui est payant. est payant. On va parler ouais. peut-être un peu de l'identité des plantes. Euh, c'est comment dans formation que vous faites l'introduction de ça? Là? Oui, je vais peut-être euh, expliquer ça un peu. L'identité de, des plantes, c'est dans formation, c'est comment ça commence là, avec les jeunes? Comment tu fais ça? Là? Porte, tu leur montres des portraits, tu leur... As... Ben, à mes enfants, je leur, montre, je leur montre le livre, je leur montre des portraits, je les amène dans le bois, je leur montre comment l'identifier, à se renseigner toujours dessus. Puis les gens, c'est la même chose, ils vont poser des questions sur le groupe, il y a toujours plein de monde qualifié qui vont essayer de répondre. Il y en a des moins qualifiés qui essayent de répondre aussi, là. mais il y a toujours des, des, des bonnes personnes qui viennent toujours corriger la situation parce qu'on ne peut pas en connaître. Sur... Du coup, moi, en tout cas, moi, je n'en connais pas sur toutes les plantes. C'est impossible pour moi, je n'en connais pas assez. Mais il y a du monde très calé sur le groupe qui vont y aller bénévolement et qui ils vont aider les gens pour ça. Là. Parce que de toute façon, moi, c'est comme j'essaie d'instaurer dans le groupe comme que je fais à mes enfants. La première règle du chasseur cueilleur c'est de protéger le gibier et l'environnement parce que si tu n'en as plus, il n'y aura plus de cueillettes, il n'y aura plus de tes enfants plus tard. Ça va être fini. Si tu l'aimes, il faut que tu le protèges. Puis c'est la première règle, c'est ça. Même si c'est drôle à dire certaines personnes, la première règle du chasseur, c'est de protéger le gibier, mais ça reste comme ça. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a bien des gens qui ne pas le gibier mort puis ils disent « Ah, oh, vous n'en tuez ». mais Souvent, je dis aux gens « mais Tu fais quoi pour le protéger? » Ils disent « J'en parle. » c'est ça. Je dis, Moi, je vais aider le gibier. J'en prends un, comme un chevreuil, mais je vais l'aider dans l'année. Je vais aider des petits. » vais... Et... Je fais attention aux tu sais, je vais en sauver une centaine dans l'année, puis j'en ai pris juste un. On se définit par nos actes et non par nos paroles. Hein? Oui, oui, oui, exactement. Fait que souvent, le chasseur ou le il est moins dommageable des fois que certaines personnes qui veulent juste prétendre défendre. Oui, On dirait oui. que c'est une mode, ça, des fois. <rire> c'est peut-être peut ça aussi, la pensée. Ils ne sont jamais arrivés sur le terrain, ils ne sont jamais entrés sur le territoire pour voir ce qui se passe vraiment. là. Pour euh, toi, l'identité d'une plante, ça commence comment euh, chez vous, euh, Valérie? Bien, pour moi, pour l'enseigner, en tout cas, euh, quand je suis en classe, j'apporte des spécimens avec moi quand c'est possible. Euh, je fais manipuler aux enfants, euh, chacun avec leur petit bout de branche de sapin, chacun avec leur petit bout de branche de finesse, puis j'essaye de leur montrer les différences les petits indices qui nous donnent, qui, qui nous donnent des, des, des, les petites particularités de chacun qui fait que « Oh, ah ben là, j'ai un indice de plus qui, qui me fait croire que hey, j'ai un sapin. » Puis « Oh, ah ben là, finalement, oh non, je me suis trompé là, euh, sapin, il euh, n'y a, a pas des aiguilles euh, qui, qui roulent entre les doigts. » Donc « Ah ben là, sais pas ça. » En les manipulant, en essayant de leur donner des petits points de repère pour identifier euh, puis ici, si j'ai la possibilité. Ben là, c'est directement sur le terrain. Là, on peut prendre des marches ensemble. Puis là, ben, peu importe où ce qu'on va, même si c'est la première fois qu'on se rend à un endroit, les élèves se promènent. Puis là, ben là, ah, oh, ça c'est quoi Ça, Madame Valérie, c'est quoi ça pourquoi c est, c est, c est, cette, cette feuille-là, elle est longue puis elle est pas ronde comme l'autre Toujours aller chercher les petits indices un peu. Puis, comme disait Jean-Yves, on peut pas tous les connaître. Ouais. Puis mais en fouillant, en a. Puis, on a moi j'en apprends encore à tous les jours, en, en lisant des ouvrages, en, en, en, en se renseignant, en faisant des colloques. Fait en a, en moi en en apprenant. Toujours plus. Et même sur le groupe, j'en apprends tous les jours aussi, là. il y a toujours des affaires nouvelles que je fais « Hey, mon Dieu, je n'avais pas pensé à ça. Oh, mon Dieu, je ne savais pas ça. » C'est en partageant notre savoir qu'on peut justement en apprendre, mais aussi en faire connaître aux autres. Bon. Okay. À ce moment, on prend une pause pour revenir.